Salut les trougueurs, salut les trougueuses, alors là on est sur le 3 2, Battlefield 3, ça se passe sur PC, Inbox 360, PS3 et je ne sais quoi d'autre, je suis là, je suis avec Samy qui le fait tourner en full max Ah, Je suis très fier de ce petit bijou que mon nouveau PC. Ok, donc euh, est-ce que tu peux tout de suite nous parler du principe, du principe Donc le principe c'est FPS, qui dit FPS dit tirer, qui dit tirer dit tuer des gens. Je m'excuse aussi pour euh, la qualité de cette vidéo, on avait beaucoup de bugs et euh, on est obligé de reculer un petit peu mais ce sera pour mieux avancer, on prend notre heure. Donc en fait euh, le principe, euh, bah, 5 PS classique qui tente d'innover par des phases de gameplay euh, différentes, euh, des trucs assez nouveaux. Euh, bon, une majorité de trucs classiques, c'est vrai, mais au moins ils ont le mérite de. On oh, a un gameplay des... euh, Est-ce que tu peux nous parler plutôt d'histoire Alors l'histoire. Donc euh, c'est un truc hollywoodien, euh, comme euh, comme euh, comme dans toutes les grosses productions euh, du genre. Euh, mais bon, ça réserve son petit lot de rebondissements assez intéressants. C'est vraiment blockbuster quand même, non Ouais, voilà Vraiment blockbuster, bluster, donc je viens de me faire tuer. Toi, t'es le chantier soldat américain. Tu retrouves le méchant russe ou le méchant terroriste. Sauf que tu te retrouves au milieu d'une grosse conspiration, et j'aurais tendance à dire qu'avec cette campagne-là, le véritable ennemi n'est pas celui qu'on croit être. Voilà, ça donnera peut-être envie à ceux de voir à quoi ressemble la campagne. la base, il était russe, mais en fait, il est vous Ne sous-estime pas le pouvoir des ouzbeks. Ok, euh, donc au niveau du gameplay, on va en parler puisque t'étais euh, parti Au niveau des armes, donc il euh, y, y a pas mal d'armes différentes. Par exemple, là je prends un fusil à pompe, toujours euh, réaliste. Euh, oui, voilà, c'est plus réaliste qu'un Call of Duty. Euh, ah, un plan de mécanismes de gameplay connu. Ouais, du euh, PC, euh, ZQSD, souris, euh, les personnages grenades Ouais, ouais, FDG, ouais euh, euh, les grenades, les munitions. Euh, c'est pas un euh, Unreal, du Quake. Euh, non, non, c'est pas ça. On est plus dans la retranscription du réel. Ok. Euh, donc euh, t'as pas mal de véhicules aussi Oui on voilà, on, euh, on va justement le montrer dans le multijoueur par la suite. C'est encore un ficelle des FPS modernes Voilà, c'est-à-dire en clair, Battlefield c'est du grand envergure avec des véhicules. En principe c'est plus accessible... Battlefield c'est le multijoueur, donc... Euh... Oui. bah là on est en solo, mais après on va passer au multijoueur. Ouais. Donc c'est vrai que le multijoueur tu trouves que c'est mieux. Mais... Euh... Je me, je, me, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois, si obligé d'avoir le navigateur pour pouvoir jouer, tu peux pas. Voilà, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut. obligé d'avoir une connexion internet Comme dans beaucoup de jeux, il faut non seulement devoir se connecter à, à un service, ici Origine, mais aussi à, à une sorte de Facebook du jeu. Ce qui est assez embêtant parce que oui, il faut une connexion et ça, c'est. Alors, même chiant. pour la campagne solo, tu ne peux pas. Ouais, voilà, t'es es obligé de pouvoir te connecter à ton battle log. Donc, euh, bah, on va euh, passer sur ces belles images d'explosions mort euh, au mode online. Moi, je propose et euh, bah, on va se retrouver tout de suite. Voilà. Donc, voilà, online. Euh, je voulais, tu voulais préciser aussi qu'il y avait des QTE qui étaient un peu chiant Oui, voilà, en mode histoire, il y a des QTE. Bon, ça varie le truc, mais c'est un peu chiant des fois. T'es au milieu du truc et là, tout d'un coup, il appuie sur, sur le clic gauche, et, mais t'as pas envie. Hein. <rire> Donc euh, le online, il y a plusieurs euh, modes de jeu Voilà, ça va du deathmatch euh, par équipe euh, à la ruée qui consiste à, à trouver des postes et à les détruire, à poser des charges tu as le mode euh, t as, t as plein plusieurs modes différents euh, qui va de la conquête, c'est le mode classique de Battlefield capture de drapeau, deathmatch euh, des trucs assez intéressants en somme il y a pas mal de trucs qui sont enfin, quelques modes qui sont rajoutés avec des extensions Ok Il euh, n'y a pas de deathmatch solo euh, non, y a, j'ai pas, mon avis, peut-être qu'il y en a, mais non, j'ai fait que des parties en équipe, et à mon avis, c'est qu'en équipe. Battlefield base beaucoup sur le jeu d'équipe en fait. Okay. Euh, donc, euh, au niveau de la communication, la, quoi, la communauté, elle est, elle est sympa ou... euh, Ouais, elle est sympa, par contre, sur PC, c'est vrai qu'on tourne euh, vraiment sur des gros des gros geeks, des gros malades, quoi, qui, qui ont des réflexes surhumains. <rire> tu peux faire des LAN euh, oui, oui, tu peux faire des LAN. Euh, j'ai failli d'ailleurs en faire une, une fois euh, et c'est c'est vrai que la communauté assez présente euh, on peut rejoindre des teams assez facilement il y a des teams qui sont là juste pour le fun et ça c'est c'est sympa donc euh, voilà. Et, euh, et au niveau de la gestion de ton personnage, j'ai pu te comprendre que c'est un peu à RPG quoi il fallait que je te fais, a... Voilà, c'est-à-dire en gagnant du euh, du, euh, du en gagnant du euh, du du balai par exemple, je vais me suicider pour vous montrer. En, ga en gagnant de l'expérience, vous gagnez du stuff et ça vous, per et ça vous permet de euh, justement d'upgrader votre personnage. Et te suicider, ça, fait, ça te fait gagner de l'expérience Non, ça en fait perdre, mais c'est pour vous montrer en fait. Voilà, donc là par exemple j'ai personnalisé. Et donc le gameplay, c'est que vous avez plusieurs classes. Vous rentrez sur un énorme champ de bataille vous choisissez entre soutien, ingénieur, assaut et éclaireur. Donc oui. voilà. Euh, et euh, donc la communauté est sympa, mais il euh, y a des teams tout ça euh oui, oui il y a des teams euh, il y a des teams euh, il y a des teams justement qui euh, qui euh, qui sont assez présentes et qui acceptent pas mal de personnes D'accord. Et euh, la campagne, elle joue en coopération en ligne ou c'est forcément solo euh, C'est une bonne. Oui, en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a une campagne, des qui... missions coop. La campagne ne se fait pas en coop. C'est il y a un mode mission, euh, mission. Euh, Voilà, mais pas C'est pas des missions de la campagne justement. la il euh... euh, y a pas trop de musique, mais sont brutal. Voilà, il y a la musique euh, connue de la pub Battlefield. Euh, dans, dans... enfin la musique. Battle, connu de Battlefield. Chante, chante, ça ressemble à la Pirate des Caraïbes dit comme ça, mais... Euh... <rire> D'accord. Euh, et donc, tu as ton global sur le jeu Donc, euh, c'est un jeu qui est euh, très intéressant, qui renouvelle pas vraiment le genre du FPS, euh, mais qui offre quand même de belles possibilités, des très, bah, des très beaux graphismes avec le fr Frostbite 2, euh, des arènes de grande envergure, un mode histoire pas innovant, mais intéressant en somme un bon jeu pour les pour les fans du SPS et ceux qui aimeraient s'y lancer mais c'est vrai que sur PC il faut être patient avant de pouvoir réussir à tenir face à des gros psychopathes du genre okay. bah, moi je me dire rapidement. Donc, moi je trouve que c'est un peu le floron du SPS moderne donc ça peut être un compliment, mais moi, c'est moderne, c'est pas trop compliqué quand même. Non, moi je suis d'accord avec vrai. toi, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'il est sympa, mais je trouve qu'il est trop fermé peut-être. Ouais, ouais. ils ont vraiment trop fermé avec plateforme origine, euh, l'obligation d'être, d'avoir un battle log, ce ouais, genre ouais. de choses-là. Ouais. D'accord. Bon, moi je suis vraiment dit salut.